L'Institut de santé publique Paris a pour ambition de stimuler une recherche de pointe et contribuer ainsi à l'amélioration de l'état de santé de la population à tous les âges de la vie. La santé publique, c'est par nature interdisciplinaire, et donc la santé publique se doit d'impliquer de très nombreuses disciplines. La sociologie, la philosophie, les biostatistiques, l'épidémiologie, la science des données, l'informatique, l'histoire, la géographie, la démographie, les sciences politiques. Toutes ces disciplines contribuent ainsi à la santé publique. Comment comprendre et prévenir des comportements à risque ou au contraire favoriser des comportements bénéfiques Tout le monde prend conscience de l'importance de la santé publique en période de Covid ou bien hors période de Covid et c'est pour ça que nous avons créé cet institut. Croiser approche et regard de chercheurs issus de disciplines aussi diverses enrichira nécessairement la réponse apportée à ces questions complexes.